Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie dans laquelle nous aborderons la présentation du SHIELD GPRS version 3 de chez CID Studio Le SHIELD se présente dans sa boîte que nous allons ouvrir Le SHIELD est basé sur le module GPRS GSM SIM900 qui est à ce niveau qui permet une communication en quadribonde à 850, 900, 1800 et 1900 MHz. Il supporte les protocoles TCP et UDP. Il est totalement euh, commandable avec les commandes AT standard. Tout cela avec une faible consommation, soit 1,5 mA en mode SLEEP. Le shield dispose du connectique jack à ce niveau pour pouvoir connecter vos écouteurs. Euh, vos écouteurs de mobile. Il dispose aussi d'une antenne qui est branchée à ce niveau. L'antenne est là. En retournant le shield, nous avons l'emplacement où mettre notre carte SIM qui s'ouvre comme ceci. Et il dispose aussi à ce niveau d'un bouton pour arrêter pour démarrer la SIM900 ce qui peut s'avérer euh, très utile pour euh, l'économie d'énergie dans une optique d'utilisation mobile le shield s'adapte parfaitement aux cartes Arduino standard comme vous pouvez le voir on peut le connecter directement à notre Genuino voilà, le shield est connecté ainsi euh, qu'à la carte Mega, Arduino Mega. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo de présentation du euh, GSM-GPRS Shield de chez Seed Studio. Nous aborderons plus en détail l'utilisation de cet équipement dans nos futurs montages et nos futurs vidéos. D'ici là, nous vous invitons à nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur notre page et notre groupe sur Facebook.